te glorifier nous venons père pour te rendre gloire nous venons père pour te célébrer nous venons père pour te rendre honneur la gloire la puissance qui te revient nous venons célébrer ton nom nous venons te bénir nous venons oh dieu fort du mève nous, nous venons te dire merci nous venons te célébrer nous venons te rendre gloire béni sois-tu seigneur béni sois-tu mon dieu béni sois-tu mon roi nous bénissons ton encore, reine de de Kinda de Kiri de nous te célébrons, nous te levons, Père, nous te rendons grâce. Oh Seigneur, nous voulons te chanter encore. <coughs> Who receive the kind of love that you give. Shalom, shalom, adorateur, Adoratrice, soyez les bienvenus. Oh, I'm grateful for your mercy, Father God. Yes, and I'm grateful for your grace. And because of how you poured out yourself, I have come to sing to sorrow praise. Imela. adoratrice, soyez les bienvenus. Nous commençons en disant merci à notre papa. Oh, Ikerua. Oh, Imela. Imela. moi yes, Father God, toi notre Dieu, nous venons te dire merci. Mm -hmm. Où am I? Who am I to sing your praises? Oh Seigneur, qui sommes-nous? Chaque chaque soir 21 h tu nous permets de nous rassembler. Nous voici ce soir encore. Oh, Father, to worship you. No, Way to enter into your throne. Oui, nous voici devant le trône de Dieu. Nous sommes là, adorateurs, adoratrices, devant le trône sacré. Oh, dans la présence de notre Dieu pour l'adorer, pour le célébrer. Oh, yes, Father, never stir, never sing your song. Oh. But uh, the sacrifice on Calvary tree, oh, that has permitted that we are here. Make the way, the reason I poured out to you tonight, to you, oh, Hey, Heimela, adorator, adoratus. Pendant que tu rends dans ce temps, dis merci. Nous commençons en disant merci, you, Seigneur, oh, oyekewa, oh, Heimela, oh. thank you, Father. I'me -la. I'me -la. yes, -la. Oh, yes -la. Oh, Seigneur, tu es notre King, tu es notre Roi. Nous sommes là dans ton trône, devant ton, ton, ton, ton, ton saint trône, pour t'adorer, pour te dire merci. Nous sommes là en ce vendredi pour te dire merci. Oh Great and Mighty Creator of the world, oh Zekirua, oh Himela, Oh Seigneur, oh, tu es notre Dieu, tu es notre roi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi Seigneur. Nous venons ce soir encore pour te dire merci. Nous venons ce soir encore pour te célébrer. Nous venons encore ce soir pour te dire que tu es notre Dieu. Tu nous as rassemblés encore, tu nous rassembles ce soir. Pendant que nous nous connectons, pendant que nous déposons ce que nous, nous faisons, ou pendant que nous travaillons, nous faisons la c'est quelque chose que nous sommes en train de faire, mais nous nous connectons à ton trône de gloire. Nous nous connectons à ton trône parce que Jésus a dit que les vrais adorateurs adoreront l'esprit en vérité. Nous voici ce soir, Père, pour te dire merci. Nous nous connectons à toi. Nous te disons merci. Merci pour une adoratrice. Merci pour un adorateur. Merci, Seigneur. Oh nous te disons « Merci ». C'est tout ce que tu veux de notre part. La reconnaissance. Tu n'as pas besoin de, de, de notre argent. qui vient de toi en plus. Tu n'as pas besoin de toi, de nous pour te nourrir. Tout ce que tu veux que nous puissions te dire « Merci ». Oh, voici nos remerciements ce soir. Il là, papa. Il met là. « Thank you, God. Merci, Seigneur. Niamia croix En toutes les langues, Seigneur, nous voulons te dire « Merci ». Quelle que soit la langue que tu nous donnes, l'ethnie, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Oh, la goayo, nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Papa. Oh, we praise your name. We glorify you tonight. Oh, for your great mercy, for your powerful name, your mighty name, Father God, we bless you. Père, nous te bénissons. Père, nous te levons ce soir. Oh, tu es notre healer, tu es notre Dieu, tu es notre Papa. Tu es tout pour nous, Seigneur. Nous ne pouvons que te célébrer. Nous ne pouvons qu'élever ton nom ce soir. Oh, papa. Himela. Oh, coca. Oh, recours, Seigneur. Nous te disons merci. Himela. Himela. Zemo. Oui, papa. Merci, Seigneur. Oh, Nous sommes devant toi, Papa, grand Dieu. Niam Atola Atolago. Great, mighty God. Seigneur, quelle que soit la l'ethnie, la langue qu'on utilise, tu ne changes pas, Papa. Tu ne changes pas. C'est la langue qui change, mais tu ne changes pas. Et nous sommes ce soir devant toi. Oh you are the King of Kings, the Lord of lords, the Most High God, le Dieu qui est au-dessus de tout. Nous sommes ce soir là pour t'adorer. Oh, we give you honor, we give you praise. We give you praise. We magnify your name, Father God. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te célébrer. Et nous prenons nos Bibles, nous prenons le livre de, de Somme 30. Qui, le Somme 30, verset 2 à 5, qui nous dit, « Je t'exalte, oh Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi. Et tu m'as guéri. Tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chanter, je dirais, chantons à l'Éternel, nous qui l'aimons. Célébrons son nom. Célébrons par, par nos louanges sa sainteté. Oui, célébrons par nos louanges la sainteté de notre Dieu, parce qu'il n'a pas voulu. Que nous restions dans la situation dans laquelle nous étions. Il n'a pas voulu que nous restions dans la tristesse, que nous restions dans la confusion. Et il a permis de ramener notre, notre esprit, notre âme devant lui. Il a remis la paix dans notre cœur. Il a remis la paix dans notre, dans notre âme. Il a remis la confiance. Il nous a relevé, nous a soutenus, nous a ramenés devant son Saint-Trône, comme il, il le fait ce soir pour que nous puissions l'adorer. Pour que nous puissions passer une heure devant lui pour l'adorer, pour le célébrer. Oh, quelle joie Vraiment, c'est un honneur de nous retrouver encore ce soir, adorateur, adoratrice. C'est une grâce de nous retrouver ce soir. C'est une grâce, Seigneur, de savoir que nous pouvons venir à toi sans prendre de rendez-vous. Oh, qui dans ce monde, oh, qui peut aller de devant un grand, un président, un chef, sans prendre rendez-vous, même quelquefois même nos responsables. Dans l'entreprise, quand nous travaillons, tu ne peux pas, pour, pour, il faut que tu envoies un email ou que tu demandes, oh, est-ce que je peux venir te parler Tu dois demander d'abord audience. Tu dois demander. Et quelquefois, il va te dire, s'il n'a pas envie de te voir, il te dit, je suis occupé, je reviens. Alors que la personne même n'est pas. Mais d'autres papa, le Mighty, le Most High God, celui qui est au-dessus de tout, le Créateur de toutes choses. Celui qui, au commencement, était celui qu'on appelle l'ancien des temps. Le soleil de justice, celui-là. Nous pouvons nous lever et aller auprès de lui, sans prendre rendez-vous, sans demander audience. Et quand nous arrivons, avant même que nous soyons là, il est déjà là. Il est déjà là. Parce qu'il sait ce qu'il nous, nous connaît. Il est dans notre cœur. Il est déjà là. Avant même que nous arrivions, il sait de ce que nous allons demander. demander. Et c'est pour ça, ce soir... Nous allons lui le bénir encore. Nous allons le lever. Je me souviens d'un témoignage d'une soeur sur Facebook qui disait que après avoir perdu son bébé, elle était tellement mal en point qu'elle se plaignait, pleurait, elle jouait, s'est assise. Elle a dit Seigneur, descends de ton trône et t'assois sur mon lit. Et on va parler. Et je suis sûre, parce qu'aujourd'hui, elle témoignait parce qu'elle a pris une autre grossesse et elle, elle venait de donner euh, naissance à une petite fille. Et j'ai commenté, j'ai dit Notre Dieu, quand tu l'appelles sur ton lit, Là où tu il va venir s'asseoir, tu dis papa, viens t'asseoir, il va venir s'asseoir. C'est comme ça notre père. Oh père, tu es merveilleux. Oh père, qui est comme toi? Oh père, qui est égal à toi? Qui peut s'égaler à toi? Qui peut être comme toi, père? Ce Dieu qui est puissant, mais qui descend. Qui descend s'asseoir sur nos lits. Qui descend dans nos chambres quand nous l'invitons. Qui descend dans nos situations compliquées, dans lesquelles souvent même c'est nous-mêmes qui sommes la cause de ces situations. Mais quand nous t'appelons, père, tu viens. Quand nous t'appelons, Père, tu viens, avant même que nous avons fini de, de dire, Papa, tu es déjà là. Oh, Père, si bon, tu es le meilleur des papas. Tu es le meilleur des papas. Et ce soir, tes enfants que nous sommes, nous voulons te célébrer. Nous voulons te bénir, tu es notre Père. Nous voulons ce soir te rendre l'honneur, la gloire, qui, la puissance qui te revient. Nous voulons te dire, Père, oh, nous savons que tu es le meilleur des papas. Nous savons que tu es le meilleur des dieux. Nous savons que tu es le meilleur des, de tout ce que nous pouvons, le nom que nous, nous pouvons te donner. Tu es le meilleur. Quel que soit comment nous te voyons. Si nous te voyons en tant que le, le, le bouclier, tu es le meilleur des boucliers. Si nous te voyons en tant que celui qui pouvoir, tu es le meilleur des pourvoyeurs. Si nous te voyons en tant que celui qui guérit, tu es le meilleur de, de, de, de celui qui guérit. Qui si nous voit, nous te voyons en tant que celui qui combat, tu es le meilleur des combattants. Va Vaillant guerrier, tu es le meilleur, tu es l'unique, tu es le puissant Dieu. Le monde s'est nous voulons te dire merci. Et nous te célébrons ce soir encore. Et nous t'adorons, nous te rendons gloire. Oui, Seigneur, chaque 21h, GMT, tu nous appelles, tu nous permets de venir devant toi pour te célébrer. Oh, sois élevé, sois adoré, sois glorifié. Oh Seigneur, adoration. Ah Jésus Christ. Oh, il mérite. Oh mon adoration. Adoration. Adoration. Oui, ah Jésus Christ. Adoration. Il mérite. Oh mon adoration. Oui, tu mérites mon adoration, Jésus. -Christ. Tu mérites ma louange, tu mérites mon adoration, tu mérites Seigneur que je prenne ce temps devant toi. Tu mérites que je laisse tomber toutes choses et que je vienne passer ces une heure avec toi. Tu mérites que mon cœur se tourne totalement vers toi, que mon esprit soit totalement soumis à toi. Tu mérites ce temps que nous te dédions, tu mérites ce temps, tu mérites que Seigneur nous venions encore ce soir pour te bénir. Merci Seigneur, Oh éternel, tu es bon, je veux bénir ton nom. Je veux bénir ton nom, Seigneur. Je veux lever ton nom, Père. Oh, sois adoré. Sois glorifié. Tu mérites la gloire. Oh, et tout honneur. Oui, je lève les mains pour t'adorer. Et je bénis ton saint nom. Oui, tu mérites la gloire. Oh, et tout honneur. Oui, je lève les mains pour t'adorer. Et je bénis ton Saint-Nom, car tu es grand. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Oh, il n'y a point de Dieu comme toi, car tu es grand. Oh, tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Nous n'est comparable à toi. Oui, nous n'est comparable à toi. Oh, car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Oh, il n'y a point de Dieu comme toi. Oh, il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es grand, Yahya Tu fais de si grands miracles Oh, il n'y a point de Dieu comme toi Oh, nul n'est comparable à toi Oh, tu mérites la gloire Oui, il mérite la gloire Il mérite toute la gloire Il mérite l'honneur Il mérite la magnificence Il mérite d'être célébré Notre Dieu mérite d'être célébré notre Dieu mérite d'être célébré quand nous voyons dans les, dans les célébrations et que des simples personnes, des mortels sont là et on chante leur éloge. On chante leur éloge, on dit voici, il est puissant, il est il a fait cela, il a permis cela. Et nous voyons les gens et la personne qu'on qu loue est totalement, elle se, se sent honorée. Oh, si nous pouvons le faire pour les hommes en plus forte raison pour ce Dieu qui nous donne la vie chaque jour. Ce Dieu qui prend soin de nous. Ce Dieu qui est assis sur son trône élevé. Ce Dieu qui met tout sous nos pieds. Ce Dieu qui, qui pourvoit, qui combat pour nous. Ce Dieu qui prend soin de nous. Ce Dieu qui nous rassure lorsque c'est difficile. Lorsque nous sommes tourmentés, ce Dieu qui vient nous rassurer, qui vient nous dire, mon enfant ne crains rien, je suis avec toi. Lorsque ça coince, ce Dieu-là vient, il se déploie, il fait des miracles. Oh, pourquoi nous ne le célébrons pas, si nous permettons. Nous, souvent, nous disons, oh, telle personne a fait ceci ce, ce pour moi. Nous, le sait bien de le faire, de rendre à César ce qui a à César, de dire, oui, voilà ce que celui-là a fait pour moi. Mais nous devons, au-delà de tout, honorer notre papa. Nous devons l'honorer, nous devons le louer, nous devons le célébrer, nous devons le chérir, nous devons chérir notre Dieu. Nous devons le chérir parce qu'il est notre papa. Nous devons le chérir, nous devons avoir cet, cet, cet amour, cet élan de venir aller dans sa présence. Nous devons nous laisser attirer par lui. Comme la, la, la, la woman of God disait le, le, le, le mercredi à Béatrice, que nous devons prendre des temps, nous devons répondre devant lui. Pendant une heure, ne pas nous nous la de l'adorer, ne pas chercher à partir vite de sa présence, mais de laisser de venir baigner dans sa présence. Devenir baigner dans sa présence. Et est ce que nous devons faire. Oh Seigneur, c'est ce que nous voulons te faire, nous voulons faire. T'adorer parce que tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, Seigneur. Nous avons donné la louange aux hommes trop longtemps. Nous avons, nous avons glorifié, nous avons donné la gloire à des hommes ou à des objets. Ou à des objets ou à des choses, nous devons revenir à toi pour te rendre l'honneur qui te revient. Nous te rendons l'honneur qui te revient parce que tu mérites cet honneur, parce que tu es notre papa, tu es notre papa, tu es notre papa, et nous voulons te chérir, nous voulons, oh Seigneur, te contempler. Nous voulons contempler notre Dieu. Nous devons apprendre à le contempler. Nous devons apprendre à, à le contempler. Quand une femme vient de donner naissance à son enfant, elle contemple ce bébé. Elle se dit ah oh, mais ce bébé, ce bébé est beau. Peut-être que vous avez dit mais son enfant même il a un gros nez. Mais toi tu ne vois même pas le gros nez. Tu contemples, tu contemples ton bébé. Tu te dis ah vraiment j'ai pu porter cet enfant d'amencé pendant neuf mois. Quand l'enfant même que vois-tu surtout quand tu as attendu longtemps, tu as du mal même à te détourner de l'enfant. Si une autre personne vient prendre l'enfant, tu ne te permets même pas mais l'enfant dans ta main, C'est la même que son enfant dans ses bras tous les jours. Son enfant dans ses bras parce que tu contemples ton enfant. Si c'est si c'est quelque chose que tu as tu as voulu. Si tu achètes une voiture à un prix, tu contemples la voiture. Ah vraiment cette voiture vraiment ça m'a coûté tant. Ça m'a j'ai eu à, à économiser pendant tant de jours. J'ai bossé dur pour avoir cette voiture. Tu contemples ta voiture. Si c'est un époux, tu contemples ton époux. Ou bien c'est une épouse, tu contemples à mon épouse, vraiment Dieu m'a fait grâce. J'ai une belle femme. J'ai un bon mari. Tu contemples, on contemple ou bien même le butin de salaire. Ma... tout à l'heure, j'étais sur Facebook, j'ai vu une dame qui disait que elle va... Quand tu vas sur ton pouvoir ton sol. Même si tu sais que les... les factures doivent passer, ça va diminuer. Mais pour le moment, tu contemples. Tu repousses même les, les époux pour ne pas payer, parce que la somme, tu te dis, mais ça va partir maintenant, j'ai contemplé. Non, on contemple tout. Oh, mais nous devons contempler plus notre papa Nous devons le contempler Nous devons l'admirer Nous devons le magnifier Nous devons le magnifier Et le mot magnifier c'est de regarder en grand C'est comme le magnifier La loupe Nous devons prendre une loupe Et regarder notre Seigneur Pour voir ses bontés Pour voir ses attributs Nous devons magnifier notre Dieu Nous devons le magnifier le plus souvent, on se trompe sur le, le, le mot « magnifier on ». Ne, on, ne, on ne sait pas vraiment comme dans l'adoration ce que c'est que « magnifier Dieu ». On ne sait pas souvent ce que c'est que « magnifier Dieu ». On pense que « magnifier Dieu », c'est peut-être le, le, le, le lever. Mais « magnifier », c'est de le regarder et de le, et de le, de, de le laisser être grand. C'est grandir. Laisser Dieu, magnifier Dieu, c'est de, de, de contempler Dieu dans toute sa grandeur. De le contempler pour voir même les plus petites choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire les choses qu'on ne voit pas souvent. On pensait qu'il est miséricordieux. On sait qu'il est, qu qu qu est puissant. Mais nous devons voir en lui les choses même qu'on ne voit pas souvent, qu'on ne contemple pas. Sa beauté. Sa beauté, notre papa est beau. Notre papa est beau. Nous devons contempler, nous devons magnifier Dieu. Nous devons le regarder à la loupe pour voir les attributs pour qu qu'on qu puisse ressortir les attributs qu'on ne, ne ressent pas souvent. Nous devons l'adorer. Nous devons lui dire, Père, tu es beau. Ce matin, je en train de. Je disais à ma fille, comme je suis en train de travailler, dit, ma fille, va surtout cherche-moi une image. Oui, à Jésus, elle allait sortir une image. Elle dit, mais, mais Jésus, en fait, il est beau. Et il dit, oui, Jésus est beau. Dis-lui qu'il est beau. L'image que tu vois là, il est plus beau que cette image. Nous devons dire à Jésus qu'il est beau. Nous devons le contempler, le magnifier. Nous devons le regarder avec adoration. Nous devons, nous devons entraîner nos yeux, nos yeux spirituels, à adorer notre Seigneur. Nous devons entraîner notre cœur à magnifier Dieu. C'est ce qu'il veut de nous. C'est ce qu'il veut de nous. Le contempler avec notre esprit. Contempler Dieu dans toute sa magnificence, dans toute sa beauté, dans toute sa gloire, dans tout ce qu'il est, le puissant des puissants. Nous devons regardez regardez comment on regarde un bébé nous devons le conduire seigneur oh que tu es beau oh que tu es beau oui la, la, la marie madeleine comme on le dit elle est venue la casser un parfum d'Albat sur ses pieds pour seigneur pour le dit comme c'est ce qu'elle avait de plus précieux le parfum d'albâtre c'est ce qu'elle avait de plus précieux nous aussi nous devons le faire avec nos yeux de, de l'esprit nous devons prendre du temps du temps dans l'adoration prendre des veilles faites comme la seule a dit dans les veillées, nous, nous poussons vraiment montrer à Dieu que nous tenons à lui, nous voulons vraiment lui plaire c'est vrai que tout est grâce il n'y a rien que nous allons faire qui va, qui va surpasser l'amour de Dieu ou qui va faire qu'on va mériter plus, mais comme je le dis quand ton enfant, tu sais que ton enfant fait un effort envers toi tu as moi aussi tu, tu, tu sais que ton enfant fait des efforts tu tu es dans la paix tu dis mon enfant là mon enfant il peut tout faire pour moi cet enfant là je peux tout je peux compter sur lui je peux compter sur lui dans les tribulations dans les nous devons contempler nous devons admirer notre dieu oh seigneur oh jésus nous voulons te bénir nous voulons t'adorer qui est comme toi vaillant guerrier qui est comme toi, puissant Dieu, qui est égal à toi, qui peut t'égaler Seigneur, qui peut se comparer à toi, sur si cette terre, non Seigneur, il n'y a personne, les gourous, les, que ce soit leur titre, les maîtres de ce monde ne peuvent pas s'égaler à toi, oh, quand nous allons dans les cieux, personne, la Bible dit que tu es au-dessus, tu es dans les lieux élevés, tu es dans les lieux élevés, et devant toi, oh, il y a des myriades, des myriades d'hommes, des dangers qui se louent, nous allons dans les séjours des morts, Père. Là-bas même, Seigneur, c'est toi qui es là-bas. Parce que même là-bas, les séjours des morts est muet. C'est sur cette terre que nous pouvons t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te contempler, puissant Dieu. Nous sommes là pour magnifier ton nom. Nous sommes là pour te lever. Oh, notre Dieu, notre Seigneur, tu es unique et nous te bénissons. Nous te levons. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te rendre gloire, courage. Quand je regarde ta et quand je compte le ta beauté, oui, les choses qui m'entourent ne valent plus rien moi. Oh Seigneur, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Parce que sans toi, ces choses ne peuvent même pas arriver dans ma vie. Oh, sans toi, les choses ne peuvent pas arriver dans ma vie. Oh Seigneur. Oh Seigneur, sans toi, rien n'a de l'importance. Car tout nous vient de toi. Même la force, même pour t'adorer, nous vient de toi. La force de t'adorer, la force de prendre une heure avec toi, vient de toi. Nous pouvons décider. Mais si toi, tu n'ajoutes pas ta grâce, nous ne pouvons pas le faire. Et nous te bénissons, Seigneur. Je découvre la joie de te chanter oh, de déposer ma vie à tes pieds. Oh, il n'y a que toi qui importe pour moi. Oh, je veux t'adorer. Eh, eh, eh. Oh, oui, t'adorer. Eh, eh, eh. Oh, ma raison de vivre. Oh, c'est de ta C'est de t'adorer, oui, adorateur, adoratrice, la raison pour laquelle Dieu nous laisse la vie, c'est pour que nous puissions l'adorer, c'est pour que nous puissions l'adorer, c'est pour que nous puissions le célébrer, pour que nous puissions lui rendre un culte, oh, tous les jours de notre vie, à chaque instant, que nous que ce soit ce que nous sommes en train de faire, de pouvoir nous tourner vers lui et de l'adorer. De l'adorer, de le célébrer, Père. Oh, c'est pour ça ce soir, nous sommes là par ta grâce, pour t'adorer. Oh, sois béni. Oui, je veux t'adorer. Oh, oui, t'adorer. Oh, oui, ma raison de vie. Oh, c'est de t'adorer et je veux t'adorer. Tout ce que le Seigneur permet On peut avoir des entreprises On peut avoir des, des, des business Tout, les, tout ce qu'on a Mais la raison Oui, c'est la raison pour laquelle nous sommes là Tout ce que Dieu nous donne C'est pour que nous puissions l'adorer au travers de ce qu'il nous a donné C'est Purp Purpose Driven Life Le titre en, en anglais euh, Et vraiment Il dit que tout ce que Que ce soit le foyer C'est le mariage que le Seigneur te donne si C'est les enfants business, quel que soit ce que tu as dans la vie, c'est la raison pour laquelle tu as ça, que le Seigneur te donne. C'est pour ça qu'il dit purpose driven life. Une vie, une vie qui est, qui est euh, le but, oui, je crois que c'est le, le but de, de, de, de la vie. Et si vraiment, tout ce que le Seigneur nous donne, c'est pour l'adorer. C'est pour l'adorer. Voilà, c'est ça, une vie motivée, voilà. C'est pour l'adorer. Tout ce que le Seigneur nous donne dans la vie, c'est pour que cette chose soit source d'adoration pour lui. Pas pour que ça nous éloigne de lui. Parce que le plus souvent, quand on, on cherche un bébé, on cherche un bébé et quand le bébé vient, on, on, se, on se retrouve à ah, « je ne peux pas, je ne peux plus, je ne peux plus pendant ». Pendant, pendant longtemps, pendant des années, j'étais dans, dans un groupe de prière, un groupe du Renouveau à Londres ici. C'était un des plus grands groupes, un des premiers groupes du Renouveau, qui était vraiment euh, très connu, parce qu'on a, a invité beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes de Dieu qui sont venus à Londres au travers de ce, de ce groupe de prière. Et on était au début, moi je suis rentrée dans le groupe en, 2000, en 2002, et nous étions nombreux, on était à tel un point, au début on a commencé dans l'église, on était dans une salle, et arrivé un moment on ne pouvait plus dans cette salle et les, les prêtres le curé de la paroisse a dit non pour sécurité on ne peut pas parce que si si y a un souci nous sommes tellement dans la nombre dans, dans cette salle là que ça devenait problème c'était trop on était nombreux la, la salle était remplie et on était obligé de demander à être dans l'église et nous sommes descendus dans l'église et nous prions toujours dans la prière et tout et à, au fur et à mesure les bénédictions commencent à venir les mariages se faisaient chaque année jusqu'à aujourd'hui chaque année il y a mariage dans ce groupe là cette année je crois que dans cette année je crois il y a eu trois groupes ou quatre mariages dans ce groupe mariage venait donc quand on dit mariage les bébés bénédiction bébé bébé arrivé un moment quel seul ne vient pas quand tu as la soeur, on ne te voit plus non les enfants à cause des enfants c'est pas facile quand on arrive qu'on rentre de la prière euh, c'est on n'a plus le temps d'étudier avec les enfants donc le groupe a commencé à se vider vider vider vider vider vider les gens ne venaient plus parce qu'il y avait le, les enfants oui les, oui c'est trop loin le temps que au début on était tous mais maintenant le temps qu'on quitte là bas qu'on rentre au centre de Londres. alors que le Seigneur nous donnait toutes ces bénédictions là pour que nous puissions toujours l'adorer pour que nous puissions toujours exercer nos ministères. Plus nous puissions le, le, le servir au travers de ce groupe-là. C'est un groupe par lequel le Seigneur est passé pour avoir, pour faire de grandes choses, de grandes choses, pour les, té les témoignages, que ce soit les déblocages des, des papiers, d'enfantement plein de choses. Mais le groupe se vidait. Le groupe se vidait parce que oui, quand tu appelles, non, maintenant là je travaille, non, maintenant là je... Te... Bref. Mais ce qui n'est pas qu mauvais, c'est qu'on comprend, on ne les juge pas, mais on appelle, on dit, bon, fais un effort, si tu peux, fais un programme pour dire, oui, viens, euh, au moins une fois par mois, mais couper court comme ça. Le Seigneur nous donne toutes ces bénédictions pour que nous puissions le louer, pour que nous puissions le servir, pour que nous puissions l'adorer. Parce que notre papa, il ne doit pas nous arrêter de le célébrer, de le servir, de l'adorer. Oh, Père, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom, Père. Oh, Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux bénir ton nom, papa. Je veux célébrer ton nom, père. Tu es grand. Tu es pape. Tu es puissant. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Et tu es puissant. Nous bénissons ton nom. Ton amour. Oui, ta puissance. Oh, ta présence dans nos vies. Oui, ton amour, mon Seigneur. on et les gens décorent à Oh, tu es mon Dieu. Quand tu es ma force. Oh, car tu es ma force. Et tu es Ma force Oui, tu es mon chant Oui, car tu y es mon chant Mon chant Mon chant Yahweh Oh, tu y es mon chant Kondara kembachare Oh, tu es mon Dieu Rimba kuri dikinda kura Kamba Oh, tu es mon Dieu car tu y es ma force Oh, car tu y es ma force Kondara la kiri dikinda quand tu y es ma force, rende céré le Rendekiri décor. Rende ciri de quindecura, camba On Ondre le quindecuri de quindecura, camba céré le bien de quindecura, camba céré le Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi, une citadelle Et jamais Oh mon Dieu Je ne serai humilié Oh car mon salut vient de toi Seigneur Oh papa Et mon âme tranquille auprès de toi, au cas tu es, pour moi, une citadelle, et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, au car mon salut vient de toi, Oh, je te bénirai et hey, toute ma vie je chanterai ton nom, oui, car tu m'as sauvé de tout de tous mes ennemis. Ô oh Seigneur, oui, mon Dieu, merci. oh, je te bénirai ô oh, toute ma vie. Je chanterai son pas, c'est pour toi, je chante. Et car tu m'as sauvé de tout, de tous mes ennemis, oh, oh, oh, Yahweh, mon Dieu, merci, oui, adorateur, oui, adoratrice, dis merci à ton Seigneur, il ne permettra rien que ce que l'ennemi planifie. Oh, Père, nous voulons te dire Merci. Nous voulons te rendre grâce Nous voulons te dire merci au Père Je te bénirai Oh toute ma vie Je chanterai ton nom Car tu m'as sauvé de tout de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Oh, je te bénirai, oui, toute ma vie. Oh, je chanterai. Tu m'as sauvé de tout, de tous mes ennemis. Oh Yahweh. Oh mon Dieu. Merci. Oui, merci Seigneur. Merci, Père. Oh merci, Seigneur. En toi, Seigneur, nous déposons nos actions de grâce. À tes pieds, nous venons. Oh Seigneur, déposer nos actions de grâce, nos remerciements. Nous venons, dire, Père, nous te disons merci parce que tu es pour nous. Tu es pour nous un refuge, tu es pour nous un abri, tu es pour nous un secours, tu es le soutien, tu es le bras qui nous secoue, tu es la, par la parole qui, dit, qui nous visite, qui nous guérit, tu es notre bouclier, tu es tout pour nous Seigneur. Oh Seigneur, qui est comme toi, nous sommes privilégiés. Nous sommes des privilégiés. Oui, Seigneur, de la même manière un enfant de roi se sent privilégié, se sent honoré de savoir que son père est le puissant de, de, du royaume. C'est comme cela, c'est de cette même manière, c'est ce que nous ressentons. C'est ce que nous ressentons. Oh mon Dieu est grand, oh mon Dieu est puissant. Oui, je suis la fille du Dieu puissant, la fille du grand roi. Je suis la fille de notre Dieu, du roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs, comme la dernière fois, notre tata, la chouchou de notre Dieu qui disait mmh. que chacun doit dire au Seigneur qui il est, qui il est, qui il est pour Dieu. Et c'est comme cela, quand tu sais qui tu es pour Dieu, oh, tu sais que ton Dieu, il tiendra compte de ce que tu, de ce que tu es pour lui. Il fera, il agira. Il, se, il déployera sa puissance, il déployera ses ailes, il montrera qu'il est le puissant, il montrera qu'il est le Dieu. Je veux te dire merci, je veux te bénir. Et c'est sur cette note-là que nous allons prendre, oui, le, le passage de ce jour, pour une petite méditation. Oh, avant de bénir notre Seigneur encore, nous allons prendre nos livres, Esaïe 8, Esaïe 8 au verset 9, du, vers, du verset 9 à 10. Ésaïe 8, versets 9 à 10. Et je lis la parole de Dieu. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Formez des projets, et ils seront anéantis. Donnez des ordres, et ils seront sans effet. Car ah, Dieu est avec nous. Alléluia.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 Car Dieu est avec nous. Bénissons la parole de notre Dieu. Notre cette merveilleuse parole. Qui vient encore nous bénir. Ô oh, saint Esprit de Dieu. Viens te déployer encore au travers de ta parole. Viens nous faire du bien. Viens nous faire du bien. Viens me faire du bien. Viens faire du bien à un adorateur, une adoratrice. Viens faire du bien à ton peuple. Ici rassemblé. Sur cette plateforme. Pour encore se laisser visiter par le Dieu puissant. Par celui qui nous a rassemblés. Celui au nom duquel nous sommes rassemblés, au nom de son fils Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Dieu. Père, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. La parole de Dieu vient aujourd'hui comme, un, comme une menace, comme une menace à tous ceux qui sont cachés de loin ou de près, qui forment des complots contre nous, les enfants de Dieu. C'est vrai que le Seigneur permet beaucoup de choses. Le Seigneur permet beaucoup de choses. Que nous passions par beaucoup de choses. Comme il a permis que euh, Satan touche ses coups un peu job. Il a permis cela. Parce que il voulait montrer à Satan que son, que son serviteur job pouvait tenir. Il pouvait tenir. Il n'allait pas maudit, il n'allait pas se plaindre contre Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur permet certaines choses dans nos vies. Mais le plus est il permet, parce, et quand il permet, cela il pense qu'il a le pouvoir, il peut faire ce qu'il veut faire, il peut faire. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, il dit à ceux qui complotent, il dit à ceux qui crient, qui poussent des cris de guerre contre nous, ses enfants, que ceux qui poussent des cris de guerre seront brisés, que tous ceux qui poussent des cris seront brisés. Et il dit, prêtez oreille, que ce soit là où vous êtes, vous êtes loin. Mais Dieu, tu vois, les gens sont loin, mais Dieu, il les voit. Notre Dieu les voit. Notre Dieu voit, quel que soit là où ils se tiennent, dans le secret. Même quand on dit que les, non, les, les, les démons sont au deuxième ciel, même Dieu, parce que Dieu est au-dessus de tout, il voit tout. Et il dit, vous qui êtes loin, qui complotez, prêtez l'oreille parce que je vais vous parler. Je vais vous parler. Je vais vous dire. Que vous pouvez, tout ce que vous faites, vous, faites, vous êtes en train de préparer, n'arrivera pas. Et quand nous lisons au début de ce, de ce passage, début du verset de, de, de, ce, de ce chapitre, le Seigneur est en train de parler à, contre, il parle contre le roi d'Assyrie, qui a mis toute sa gloire, qui fait confiance en sa gloire. Le, le roi d'Assyrie fait confiance en sa gloire. Il dit ici qu'on qu on remonte, qu'il a méprisé les eaux du Siloé. Parce que les eaux de Siloué sont, sont douces, elles ne font pas de bruit. Donc le roi d'Assyrie pense que parce que les gens sont là quand, tranquilles, il peut venir, lui, il, il est plus fort. Parce que le peuple de Dieu, le plus souvent nous voit, les, les, les chrétiens là, ils ne peuvent rien faire. Ils sont tous en de se plaindre, nous, de se lamenter, mais c'est parce que nous ne savons pas que notre Dieu est puissant. Alors Dieu vient nous rappeler que lui, il est le puissant, il est plus puissant que le roi d'Assyrie. De la Syrie, il est plus puissant. Celui -là qui fait confiance à la gloire, lui, il dit que lui, le Seigneur, le Dieu puissant, il est puissant. Et que tout ce qui se fait, tout ce qui se trame, tout ce qui se complote contre nous ses, nous, ses enfants, le Seigneur dit il voit. Et il prévient. Et il menace. Il menace. Notre Seigneur se lève et il menace pour nous. Il menace pour dire à ceux qui complotent que tout ce qu'ils vont faire n'aboutira pas. Et ce soir, le Seigneur veut nous rassurer encore. Ce soir, le Seigneur veut nous rassurer. Il nous dit que quel que soit ce que tu entends, tu entends des cris de guerre. Tu peux les entendre au travers de ton travail. Tu es là, tu, tu travailles, tu, tu penses que tout va bien. Quelquefois, on te parle même de promotion. Et puis, out of nowhere, on commence à te mettre des bâtons dans des roues. Tu ne comprends rien. Tout ce que tu fais n'est pas apprécié. Tout ce que tu fais, on se dit que oui, on va commencer à fouiller dans les trucs pour voir, mais pourquoi est-ce que ce problème n'a pas été réglé Comment ça se fait que ce coup de fil n'a pas bien pris Tu n'as pas bien pris ce coup de fil Nous, chez nous, en Angleterre, dans, le, dans, les, dans les entreprises, le customer service, ce n'est pas comme la France, la France n'a aucun customer service. Et je pense que, euh, mais nous, en Angleterre, ici, comme on le dit, là le client est roi. Et le client, dans ce, en fait, des client est roi. Le customer service est tellement développé dans ce pays qu'il y a tout un, un département de customer service. Et les compagnies mettent beaucoup d'argent. Mettent beaucoup d'argent pour, pour, pour trouver, pour former les, les, les, les gens. Donc, si tu travailles, que tu as accès, tu parles aux clients au téléphone, on investit en toi. On envoie des gens pour te former. Comment est-ce que tu dois répondre? On te dit, mais il y a des mots qu'on ne dit pas. Quand tu prends le téléphone. Il y a des mots que tu dois bannir. On t'investit, on, on investit en toi. Et à, à chaque année, il y a un département qu'on appelle Quality and Assurance. Ils sont là pour aller dans tout. Ils ont dit qu'ils prennent les coups de fil et puis ils examinent les coups de fil pour voir comment est-ce que tu tu, comment, comment tu te comportes. Et c est, c est, tu, tu, là, on va te dire, mais oui, tu as, quand tu as parlé à tel client, on a écouté ta conversation, tu n'as pas... Tu, dis que toi, même, tu penses que tout va bien. Tu, tout va bien, alors qu'on nous, et puis, pouf, quelque chose, vient, on te convoque, c'est qu'il y a un cri de guerre qui a été lancé contre toi, un cri de guerre. toi tu penses que tu es en train de travailler, tu es en train de travailler, oh oui, cette année-là, en janvier, en décembre, qu'on va faire mon, mon truc, oh c'est une promotion qui vient, et puis pouf, c'est autre chose, on parle même de, de licenciement, de menaces, tu es dans, ton, dans, dans, tu es dans ton activité. Tu as l'impression que tu... Parce qu'il y a des cris de guerre qui se lèvent contre toi. Les gens se sont levés. Ça ne peut pas, ça ne peut pas marcher. On dit non, non, non, non, non, toi tu ne peux pas. Pourquoi est-ce que tu vas avancer Et puis tu vas nous laisser ici dans des situations bizarres. On se lève contre toi. Quel que soit le cri de guerre. Quel que soit ce que tu entends. Quel que soit ce que tu vois. Quelquefois, mais ça pousse jusqu'à même dans tes rêves. Tu es oppressé dans tu vis des rêves qui ne sont pas possibles. Mais le Seigneur dit je vois. Je vois, et il se lève, il parle à ceux qui crient. Il dit, « Tout ce que vous faites, vous serez brisé. Il dit, « Vous serez brisés. Si » vous formez des projets, ils seront anéantis. Tous les projets qui sont formés, le Seigneur dit, ces « Ces projets sont anéantis. » Il dit, « Donnez des ordres et ils seront sans effet. » Et si nous remarquons ce passage, quand il dit « Sans effet », il y a deux points. La Bible, la, la parole Dieu est tellement précis dans ces choses que même la, quand nous lisons la Bible et ça c'est mon père spirituel qui nous a, nous a enseigné il dit quand tu lis la Bible fais attention même au point fais attention aux virgules fais attention au point d'exclamation toutes ces choses ne sont pas fortuites c'est un but ça a un but c'est pour aller le Seigneur il dit sans effet il y a deux points car Dieu est avec nous car Dieu est avec nous les deux points c'est pour dire écoutez bien prêtez attention les deux points qui viennent après sans effet, prêtez attention écoutez, parce que je vais dire quelque chose de sérieux je vais dire quelque chose qui va, qui va changer la donne ce combat là, je vais dire quelque chose qui va changer la donne de ce combat il y a un transfert total de, de situation, un changement total par ces deux points car Dieu est avec nous alléluia alléluia, Dieu est avec nous Dieu est avec nous ce n'est pas, pas un marabout. Un marabout qui aujourd'hui vit et demain il meurt. Ce n'est pas un, un chef d'État qui est avec nous. Nous avons vu dans nos nations des gens qui comptaient sur des chefs d'État. Quand le chef d'État est tombé, tous ils sont partis. Ils sont tous partis en, en, en, en, en, en asile. Parce que c'était ce chef d'État qui était leur bouclier, qui était leur couverture. Nous avons vu dans des familles. Où c'était une personne qui était le chef fort, qui donnait l'argent. Dès que cette personne est décédée, la famille est tombée dans la ruine, dans la pauvreté. Non, ce n'est pas notre cas. Ce n'est pas notre cas. Nous ici, Dieu est avec nous. Et ce n'est pas n'importe qui. Le Dieu des dieux. Le de Dieu des dieux. Et c'est en ce moment-là, quand tu entends les cris de guerre, quand tu entends... Les menaces qui viennent. C'est là que tu dois retourner dans ta parole. Et tu, tu dis, comme le, le somme 8 le dit. Le somme 8, au verset, je vais le trouver pour ne pas paraphraser. Le somme 8, au verset 3, qui dit, par la bouche des enfants. Mais par la bouche des enfants. Et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi au vindicatif. Il a fondé sa gloire sur notre bouche. Nous, les enfants de Dieu, les bébés, tes enfants qui sont encore à la mamelle, nous sommes à la mamelle de qui À la mamelle de Dieu. Nous tétons les mamelles de notre Dieu. Nous sommes connectés à la mamelle de Dieu chaque jour, à 21 h ici. Nous sommes connectés, nos bouches sont sur la mamelle de notre Dieu. Dans ton temps de prière, tu as connecté ta bouche sur la mamelle de Dieu. Et donc, Dieu, là, tu dis que maintenant, il l'a mis parce que tu as tété à sa mamelle. Il l'a mis sur ta bouche assez de puissance pour faire le vaincu. Celui qui bat, celui qui crie, qui, qui, qui fait sonder le gong de la guerre. Celui qui est assis qui prend des, des, des décrets contre toi. Le Seigneur dit qu'il l'a mis assez de tu as... parce que tu as tété à ses mamelles. Parce que tu as têté à ce que tu menais, il a mis sur ta bouche assez de puissance. Pour que tu parles contre cette situation, pour dire, hey, moi là, Dieu est avec moi. Moi là, Dieu est avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Quel que soit ce que tu penses, que tout tu, tu m'as tu, tu déposé. Ou tu penses que je suis, j'ai été, été touché, yes, j'ai été touché. Mais je ne suis pas, pas tombé dans le séjour des morts. Oui, j'ai été touchée. Cette situation m'a touché au plus profond de moi-même. Mais, mais, Dieu est avec moi. Mais, deux points, Dieu est avec moi. Dieu, il n'a pas encore fini de parler. Et tu le dis, on parle sur cette situation. On parle sur cette situation. On parle à ceux qui, qui soient physiques, physiques ou, ou, ou spirituels. Parce que quelquefois, même quand la personne, quand l'ennemi d'une une personne physique, même pour te fatiguer, tu lui parles, tu lui parles et la personne se calme. Moi, j'ai expérimenté ça dans mon ancien travail. J'étais dans une compagnie, la compagnie fantastique, une merveille. En tout cas, quand tu es dans cette compagnie, c'était vraiment l'atmosphère, était une culture fantabien. C'était easy. J'étais la seule noire. Pendant longtemps, j'étais la seule noire dans cette entreprise. D'abord, quand je rentrais, vous savez, c'est 5 ans seulement que l'entreprise vient d'être créée. Et... Elle était, toute, elle était toute jeune, Donc, je suis restée la seule noire pendant longtemps dans cette, dans cette entreprise, dans, dans, dans, dans toute la compagnie, mais la seule noire. Mais tout allait parfaitement parce que la compagnie appartient à une, une chinoise, une chinoise et elle, elle, est, elle est là quand elle ne voyage pas, elle souvent là, même si elle avait mis un directing, ma, un directing manager, elle était là et... Et c'est, vous savez, la, la, la culture anglaise, anglophone, euh, ma soeur qui est ici peu, peu, peu, peu, peu, la culture anglophone est totalement différente de la culture anglophone. Chez nous ici, tout le monde est dans le même, sur le même flot Il n'y a pas de, le, il n'y a pas de différence. Ton manager est assis à côté de toi. Donc, tu peux avoir des offices où le manager director, son siège est juste devant. Tout le monde est dans tous les open office là. Tout le monde est, donc... Et c'était comme ça, easy going, comme on le dit. Et doucement, doucement, doucement, on se gérait dans la compagnie d'un truc. Moi, j'étais en charge de tout ce qui était visa et tout. Et nouveau, celle qui, celle qui, celle qui, qui, qui m'a qui, qui embauché dans la compagnie, je crois que Nathalie était devenue, euh, elle était, quand elle a fait sa première fille, elle a décidé de, prendre, de, de travailler à, à, à, à, à temps partiel et donc elle travaillait deux fois dans la, à la maison et puis une fois elle venait au bureau donc on a remplacé, on a mis head of, head of euh, department head of, head of, comme je le dis là, on est tous sur le même alignement on est tous là, on se voit ça cause, ça rit, on mange, on boit bref, easy, en tout cas ça sera difficile de, quand tu as travaillé en Angleterre c'est très difficile d'aller travailler en France où de travailler tout. parce qu'ici c'est trop c'est vraiment easy quoi et donc cette femme là, elle est venue et et après ça, on a nommé, en dessous, on a mis un, un, son, son, son assistant. Et les deux se sont levés un jour sur ma vie. Les deux se sont levés un jour sur ma vie, je ne comprends rien. Dès que j'arrive, c'était comme si ils étaient faciles de voir une noire dans le... kit. Ils ne savaient pas, sont pas, sont pas comprendre comment une noire peut rester longtemps dans cette compagnie. Et puis moi, ils savaient que j'étais chrétienne. Ils savaient parce que moi, à midi, quand on dit j'avais une église, qui n'était pas loin, à midi, qu'on dit midi, je me lève, je m'en vais à ma messe. Donc, ils savaient il pendant longtemps, je fais combien d'années, je faisais ma messe à midi. Et quand ça les embête, quelquefois, pour m'empêcher d'aller à la messe, s'il y a un appel qui vient comme ça, là, ils vont dire « Ren, take the call », comme ça pour m'empêcher d'aller à la messe. Mais je ne disais rien. Et ils ont commencé à me, mal, à me malmener. Chaque j'arrive, dès que je pose mon sac, « What are you doing today, Ren, hi ?» Quelle affaire de « What are you doing ?» On n'a pas besoin, je pour dire que chaque matin, on te dit, voilà, moi je sais ce que je dois faire. Je connais mon travail. Mais dès que je pose, je dis, dès que je pose mon sac, je n'ai pas encore allumé l'ordinateur. dit, morning, quand je dépose, what are you doing today? hi je ne disais rien. Et j'ai commencé à prier. Je commencé à prier. Et puis un jour, Dieu qui est tellement magnifique, je suis là et puis il y a un email qui vient. Le email ne devait pas arriver chez moi. Mais je ne sais pas, Dieu, dans sa gloire, a fait le Dieu. Je faisais mon copier dans le email. Et j'ai reçu le email. J'ai dit, ah. Et dans le email, mon manager, le head of department, était en train de demander à la responsable du customer service pour un problème, il y avait un client qui se plaignait. Et ça avait un rapport avec moi, mon, mon, mon petit département, parce que j'étais supervisor j'avais une ou deux personnes, deux personnes qui travaillaient en dessous de moi. Et il y avait un problème, un client qui se plaignait. Et elle, elle voulait, elle voulait se, se baser sur, s'appuyer sur cette, euh, sur ce, ce cas-là pour me, pour m'enfoncer encore plus. Et le email, je l'ai reçu. Et de, dans le email, elle demandait à Lorraine, qui était, euh, qui s'occupait de customer service, de d'aller fouiller dans les anciens emails pour voir si ce n'est pas moi qui suis à la, euh, qui suis, qui suis fautive. Quand j'ai reçu ça, je n'ai rien dit. Et en même temps, ma collègue s'est elle levée, elle allait... Euh, dans, la, dans la pièce où il y avait la photocopie je l'ai suivi elle a dit mais Lorraine il y a un email qui est venu là on te demande quoi de, de, de, de, de, de fouiller, d'aller chercher des choses d'aller fouiller, d'aller chercher des poux c'est ce qu'on te dit, elle me dit non elle est telle, elle me dit non non non qu'en fait elle veut savoir parce que bon pour pacifier mais je ne t'en fais pas je lui ai dit tu sais les deux là, ils sont, su, ils sont en train de me, me fatiguer mais ce n'est pas grave et je commençais à prier je, commence, je priais, je commençais à prier. Je commençais à prier. Un jour, je suis venue, quand j'ai déposé mon ça, ils ont commencé encore, je, je les ai appelés. Je les ai appelés les deux. Je dis, I need to talk to you. Je n'ai même pas dit, I need to talk to you. Oh, j'ai dit, ok, oui, j'ai dit, yes. On est allé dans la paix. Je lui ai dit, hey, ma chérie, d'abord, ce n'est pas toi qui m'a... Je lui ai dit, d'abord, je lui ai dit, I know what you are doing. Je te dis, pour te dire que ton jeu, votre jeu que vous êtes faire là, je suis au courant de votre jeu. Mais je vous dis que ce boulot-là, toi et Brian, vous ne pouvez pas me faire partie de ce boulot. Ce pouvoir-là ne vous revient pas. Parce que ce n'est pas toi qui m'as embauché. Donc tu you dois know, me dire, non, what are you talking about? Il non, non, non, non, non, no. Tu sais, ton jeu, je suis tellement au courant que je, je prends note. Tout ce que je fais, je note. Tout ce que je fais, je note. Donc, je te dis que si tu veux me prouver, ce boulot-là, c'est une entreprise magnifique. Tout le monde se sent. À les gens vont parce qu'ils veulent, ils veulent évoluer dans leur carrière. Sinon, si tu ne veux pas évoluer, tu vas rester ici. C'est un boulot. J'aime tellement cette compagnie, mais vous êtes en train de me tuer, ma joie. Chaque matin, quand je me lève, vous voulez mettre la peur dans mon cœur pour venir travailler. Mais je te dis, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas me faire partie de ce travail. Elle m'a dit « Non, que maybe, comme euh, le super, le, son, son assistant, est, je, je suis plus âgée que lui, que donc tu lui de dit « There's nothing to do with age. » Moi, je n'ai pas de problème. Mais je suis... je suis au courant de vos histoires. Vous allez arrêter ça parce que je te dis en même temps. Et je lui ai parlé. C'est-à-dire que je, lui ai, je leur ai dit qu'ils ne peuvent rien faire. Parce qu'il fallait que je leur ai dit. Je lui ai dit « Tu ne peux rien faire. » Et tu ne vas pas me fait, tu veux pas, tu peux pas me licencier, donc tu veux me pourrir ta vie pour que je démissionne, mais je te dis en même temps, « It will not happen ». Tu te dit ça. Je dis, tu ne vas pas me faire, je ne te dis en même temps. Parce que moi, je suis venu dans ce pays-là, je n'ai jamais vécu sur, sur, sur le social. Et ce n'est pas maintenant que je vais vivre sur le social. J'ai toujours travaillé. J'ai toujours travaillé pour prendre soin de moi et de ma maison. Je ne veux pas me pousser pour que j'aille. Non, je ça n'arrivera pas. Je te dis en même temps. Elle m'a dit, non, que oui, ce n'est pas ça. Blablabla. Bla, J'ai dit, ok, c'était pour te dire. Pour te dire que ton jeu, là, je suis au courant. Et je me suis je suis. Ils ont commencé. Chaque Dans le travail, vo... on, voyage. On, doit... on voyage. On nous fait voyager. Chaque année, oh, cette année-là, on m'appelle. Lui, cette année-là, tu dois aller au Vietnam, tu dois aller au Cambodge. Quand ça arrive, tchou je ne vois pas. Donc, je, je ne disais rien. Mais Dieu, je continue à prier. Un matin, comme on dit toujours, toujours un jour, je suis là et puis on ne comprend rien, je la vois, Tracy s'appelle Tracy, elle va dans le bureau du Managing Director, plein de pleurs et puis elle sort en pleurant, c'est les open plan. elle pleure, elle pleure, elle pleure. elle vient s'asseoir, on venait de la licencier, on venait de la licencier, en même temps là, elle devait prendre ses bagages pour partir devant prendre ses bagages pour partir, elle envoie un email que oui, on me dit que oui je ne suis pas en je, je, je, on, on ce qu'on me demande de faire je ne peux pas faire blablabla bla, bla. donc on me licencie et immédiatement là, comme elle est, elle est elle head of elle ne peut pas rester longtemps, donc quand c'est comme ça tu pars, tu quittes en même temps le même jour je lui ai ah, dit vraiment et en même temps moi il était midi pourquoi moi j'avais ma messe, quand je me suis lévée, dit, ok, je ne sais pas si quand je vais revenir je vais te retrouver ici mais je, je prends ma pause et me dit si je dis, tu vas où? Là, je sais que tu t'en vas. Puisque tout le monde savait que je faisais mes messes. Say one for me. Elle dit, fais une prière pour moi. Je dis, Alléluia. Alléluia, mon Dieu. Mon Dieu. If you're going where I know you are going, say one for me. C'est ce qu'elle m'a dit. Dis une prière pour moi. Je dis, I will. Et je suis partie. Quand je suis revenue, elle avait pris ses bagages. Elle est partie. C'est comme ça notre Dieu dit. Tous les projets qu'il forme, tous les projets qu'il forme, c'est anéanti. C'est anéanti. Je dis, waouh, Dieu, tu es puissant. Pendant au moins huit mois, cette femme est puis Et quand elle est partie, qui a pris sa place? Son ami qui me plaidait et qui me persécutait là. C'est lui qui a pris sa place. Il n'est pas, pas donné head off. Ils ont annulé elle, son poste. Et il comme ça. Je dis, ouais. donc quand les choses arrivent, mais continuons. <rire> Notre papa, quand il s'élève, il s'élève. Il s'élève. Il dit, tu ne toucheras pas à mon oin. Le somme 105, c'est que tu ne toucheras pas à mon oin. Nous sommes tous oins de Dieu. Nous tous, nous sommes oins de Dieu. Nous sommes les oins de Dieu. Celui qui s'élève contre nous, il s'est levé contre Dieu. Il dit, car Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Notre Seigneur il est puissant. Et ce qu'il dit, il accomplit. Que tous les projets qui sont, que nous, donnent, okay, nous sommes, nous sommes, ce que nous sommes, qu les projets que nous, que nous savons. Que nous savons ces projets-là. Le Seigneur dit, ils sont anéantis. Quand, quand je, réjouis, je dis, mais Seigneur, je comprends le somme 2. Qui dit, eh, celui qui est assis dans les cieux se rit d'eux. Il, il rit. Il rit quand nos ennemis, quand les choses arrivent, le Seigneur rit. Moi, je au début. Pendant longtemps, je, je méditais ce petit mais pourquoi Dieu rit? Mais Dieu rit parce qu'il se dit, mais c'est une peine perdue, quoi. C'est une peine perdue, tout, tout ce qui se fait, que de manière physique ou spirituelle, c'est une peine perdue, parce que Dieu est dans notre, lui, est dans notre affaire. C'est pour ça qu'il rit. Il rit, celui qui est dans les cieux se rit d'eux. Il se rit de nos ennemis, parce que c'est un temps. Il les laisse faire pendant un temps. Parce que quand lui, son jour arrive... Il montre sa gloire. Parce que c'est la, la gloire lui revient. Quand nous témoignons, c'est parce que nous voulons donner gloire. Et quand il agit, c'est pour que gloire lui soit lui revienne. Il se rit d'eux. Tout ce qui se fait dans le, dans le secret, tout ce qui se fait, même on te, on le fait vis-à-vis, -vis. Mais lieu se rit d'eux. Reste connecté. Reste concentré sur ton Dieu. Reste dans ton, ton, ton adoration. Reste dans ta consécration l'onction, déploie, si tu te donnes l'alliance, déploie l'alliance, mets-toi, active l'alliance, l'alliance que tu as sur avec ton Dieu, l'alliance qui est fortifiée par l'alliance du plus, le, le plus, la, la magnifique, la meilleure alliance, Jésus-Christ, qui est mort, son sang, tu actives cette alliance, tu déploies l'onction, tu déploies et tu actives l'onction, la consécration, parce que on est tous consacrés à notre Seigneur, chacun sa consécration, cela. Et le Seigneur, il vient. Il vient comme un fleuve. Il le dit, c'est ce Je me suis Il dit, ils, ils, viennent, je, ils viennent comme un fleuve. Mon esprit, il, mon esprit les chassera. Ils viendront, comment ils viendront. Mais la main de notre Dieu agira toujours. Et nous voulons le bénir. Et nous voulons le célébrer, Père, nous voulons te rendre gloire, oh Papa Yahweh, car tu es magnifique Père, nous te célébrons, nous te bénissons Nous te rendons gloire parce que tu es notre Dieu Toi, qui nous permets de nous, de nous consacrer à toi, de consacrer tout ce qui est connecté à nous Père, nous savons que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire Nous savons que sans toi, nous, nous, sommes, nous sommes totalement vides Mais c'est parce que tu, es, tu nous dis que tu es notre Dieu, parce que tu es avec nous Dieu est avec nous. Emmanuel. Emmanuel, Dieu est avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Il est là, le Emmanuel, notre, notre, notre, le plus beau des beaux. Le magnifique Emmanuel. Le Seigneur, notre Dieu. Notre amoureux. Il nous a aimé le premier. Il est le meilleur des amoureux. Il est celui-là qui ne nous parle pas de nos défauts. Il est le meilleur des amoureux. Il est celui-là qui, qui ne nous accuse pas. Le meilleur des amoureux. Il nous aime. Alors que nous mêmes quelquefois nous avons du mal à nous aimer, mais Il nous aime. Il est l'amoureux des amoureux. Il prend soin de nous. nous. Nous te bénissons, oh Seigneur, oh Seigneur Emmanuel, oh tu y es roi, oh Emmanuel, oh tu y es roi. Tu es roi, tu es roi, tu es roi, roi des rois, oh tu es roi, oh Jésus Christ, oh tu es roi, agneau de Dieu, tu es roi, roi des rois, ah, ah. oh oui Seigneur Emmanuel, tu es notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons gloire pour toute la vie de tes, de tes adorateurs et adoratrices, nous te bénissons pour chaque vie, tous ceux qui sont sur cette plateforme, tous ceux qui nous à droite, à droite, qui sont connectés, qui vont se connecter plus à nous, te rendons gloire. Nous te célébrons, nous te bénissons, nous élevons ton nom. Nous magnifions ton nom, toi le puissant Dieu. Nous te disons merci pour la vie de ta servante, oh ta chouchou, que tu continues de fortifier, que tu continues de restaurer, que tu continues de, de, de, de guérir. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous te rendons gloire. Oh, nous avons confiance en ton... Un, un, un, un en tes soins. Tu, as le, tu, tu, as, tu donnes le meilleur des soins. Ce n'est pas tu ne guéris pas comme l'homme guérit. Tu guéris jusqu'à la racine. Tu guéris jusqu'à la racine du mal. Et nous, nous te disons merci pour ce que tu fais. Pour ta servante au moment, Angelina, son époux, et toute sa famille, la famille d'Omoro qui nous te disons merci, nous te disons merci pour tout, je te dis merci pour ma grande sœur Catherine pour dans son déménagement, Puis je te dis merci parce que Seigneur nous savons que tu déploies ta puissance oh, dans sa vie tu l'établis, Seigneur, dans son ministère et dans, le, dans son déménagement, Seigneur, tu, tu fais des choses. Cette maison, ce sera la maison de gloire. C'est la maison du bonheur. Nous prophétisons, nous proclamons que cette maison est la maison du bonheur. La maison du bonheur. Car c'est ce qui me vient à cœur. C'est la maison du bonheur. La maison du bonheur. Là où il y a le bonheur. Là où ceux qui viennent reçoivent le bonheur. Ceux qui sont attristés, quand ils viennent ils reçoivent le bonheur. Ceux qui ont Pleurent, ils reçoivent, ils reçoivent le bonheur. Nous prophétisons, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour cette nouvelle maison. Nous célébrons ton nom. Nous glorifions ton nom pour le ministère de toute personne ici. Toute personne et ceux qui ont un ministère. Nous te disons merci pour leur ministère. Ah, tu les déploies, tu leur donnes l'onction. Une huile fraîche pour, Seigneur, proclamer, attester que c'est toi qui les as envoyés. Père, au nom de Jésus, ceux qui, qui se sont levés contre leur ministère, ils sont levés contre leur ministère. Père, tu annules cela parce que tu es avec eux. C'est toi qui les as appelés à ce ministère, pour te glorifier, parce que le monde attend la manifestation des enfants de Dieu. Espace-le, ministère Seigneur, ta gloire sera déployée dans le nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui ont un ministère est sur cette plateforme. Tu bénis leur ministère, tu le guéris, tu guéris leur vie, tu guéris leur, leur fondement pour que Seigneur leur ministère soit un ministère parfait, qu'il n'y ait aucune réclamation qu'il n'y a aucun trouble Tu lesquels l'ennemi se fasse appuyer pour détruire le ministère, qu'il n'y a aucun trouble sur lesquels l'ennemi s'appuie pour, pour, pour les ennemis, pour, pour que on rit d'eux. Non, tu bénis le ministère parce que Seigneur, tu les as choisis pour toi. Tu les as choisis pour que gloire te revienne. Père, au nom de Jésus qui se Nazareth. Père, pour toute personne qui, qui, pose, qui se pose des questions, qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Seigneur, tu te communiques à ces personnes-là parce que chaque, chaque, chaque personne a un ministère. Comme tu dis dans le, le, le Purpose of Life, Seigneur, il y a chacun a un ministère, auquel, à quelque chose auquel tu l'appelles. Père, ouvre les yeux, les esprits de toutes les personnes qui se posent des questions. Mais Père, qu'est-ce que je dois faire pour eux Donne-le la réponse. Donne-le la réponse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie ton nom. Glorifie dis ton nom. Atteste, Seigneur, leurs paroles. Célé, sois célébré dans leur vie. Sois élevé, Papa. Oh Père, au nom de Jésus. Et continue de multiplier les adorateurs sur cette plateforme. Continue, Seigneur, visite toutes les personnes qui ne se connectaient pas avant. Que les gens, Seigneur, attirent les à toi au travers de notre temps. Que les personnes viennent. Que les personnes, que tes adorateurs viennent pour, Seigneur, t'adorer. Ce n'est pas une pas important. Qui, qui dirige? Le plus important, c'est qui? Ce que tu fais, c'est toi qui viens. C'est toi qui viens te donner. Père, à nous, chaque personne qui dirige, et à nous qui écoutons, Père nous te célébrons, nous te bénissons. Père, au nom de Jésus, bénis nos familles, bénis nos enfants, soutiens le veuf, soutiens les, les veuves, soutiens le veuf et soutiens le veuve, la veuve. Soutiens les orphelins, soutiens les démunis. Père, au nom de Jésus, glorifie ton nom. Oh, nous te disons merci. Guéris les malades. Tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison. Dans le puissant nom de Jésus, Nazareth, nous te disons merci. Père, sois élevé. Nous te célébrons pour ce week-end. Nous te bénissons pour cette nuit. Oh, où tu viens encore nous couvrir, nous protéger. Nous savons que tu es avec nous. Nous allons nous dormir. Nous, nous la Bible dit quand tu me couches, je m'endors. Nous savons que Seigneur, tu es avec nous. Et nous allons nous coucher, nous allons nous endormir dans tes bras. Parce que tu es avec nous. Père, on te dit merci. Je te célèbre et te rends grâce. Et nous nous retrouvons encore, Père, pour par ta grâce demain. Lui, Oui, à la même heure, 21h euh, GMT, pour te bénir encore, pour te célébrer. Sois béni, Seigneur. Sois élevé. Nous te disons merci. Nous te célébrons. Oh, merci, Seigneur. Adorateur, adoratrice, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Et nous selon tous ces prières dans le sang de l'agneau. Nous les cachons, nous cachons tout ce que nous avons reçu ce soir dans le sang de l'agneau et nous appelons la gloire du Seigneur pour nous envelopper dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis, excellente nuit et nous nous retrouvons encore par la grâce de Dieu demain. Je vous aime. God bless. Bye. Good night. Bye bye.